Dans le cas du festival, mais en scène, les jeunes du service jeunesse et Wahid du Jamel Comedy Club vous présentent le Drancy Comedy Club. Si vous voulez vous taper des barres de rire, passer un moment en famille ou avec vos amis, on vous donne rendez-vous vendredi, 18h à l'espace culturel du parc, pour un pesta, pour un pesta, pour un spectacle de folie.